Salut, c'est Marilou de COSIMA. On m'a souvent demandé comment je réglais ma drone brute en live sur scène. Je vais vous montrer ce qui pour moi fonctionne et ce qui est à mon goût. Donc tout d'abord, le kick. On peut entendre ici, alors euh, le kick, il a plusieurs, euh, forcément, il a plusieurs couleurs différentes, euh, notamment du pitch qu'on peut faire varier. Et moi, c'est vrai que je le règle. Voilà, Je vais pouvoir rallonger le diquet et vraiment avoir, un, avoir quelque chose de très rond. Donc, je joue là dessus. Ce que je fais aussi avec le kick, c'est que j'aime bien de temps en temps, en fonction des morceaux, euh, mettre de la disto dessus ça me permet d'avoir vachement plus d'intensité d'attaque et de la saturation aussi forcément. Voilà, donc ça en fonction des morceaux, je peux en mettre plus ou moins. Voilà pour le kick. Ensuite pour la snare, donc en général moi ce que j'aime bien c'est mettre pas trop de... de snap. Je la laisse un petit peu sèche comme ça et pas trop forte. La snare 2, en fait, moi, je l'utilise vraiment comme un clap. Donc, euh, elle a toujours de la couleur euh, dessus. Je joue pas mal avec le Decay. Et avec la tonalité aussi. Et je le mets assez fort en général. Le tome high et le tome low. Forcément, j'aime bien leur mettre de la disto et du Decay. Voilà. La cymbale, je l'utilise pas trop, j'avoue, sur scène. En fait, je joue vachement avec le, les deux charlets, donc le charlet fermé et le charlet ouvert, que je vais essayer de régler un peu différemment. Là, pareil, je vais jouer vachement sur le diquet de, du charlet ouvert. Et aussi sur euh, les harmoniques donc qui, qui vont être apportées par euh, la couleur. Là, par exemple, mon pattern juste avec ça. Voilà. Ça va créer des harmoniques différentes en fonction de l'endroit où je le mets. Ça, je fais pas j'utilise pas mal ça. Et puis, la FM Drum, en fait, c'est hyper bien mais je l'utilise assez rarement en live parce qu'il faut l'accorder en fonction des morceaux. J'aime bien utiliser le roller aussi euh, en live. Ça permet de faire des choses euh, finalement assez intéressantes euh, rapidement. Ce que j'aime bien faire aussi, de temps à autre, c'est euh, rajouter un peu d'aléatoire euh, sur euh, la snare ou le clap, par exemple, ça crée du mouvement. Alors Après, comme sur scène, je, je chante et je joue aussi du clavier. C'est vrai que c'est des petites choses comme ça qui vont donner un peu de vie euh, sans que j'ai besoin d'être vraiment concentrée tout le temps sur la machine.